Putain, pitié, pitié, pitié, laisse-moi passer. Fils de pute, y'a tout le monde dose-les. Ah ouais, vas-y, dose tout le monde. Il va se péter avec ses Mais pas deux balles. Ah, mais. c'était sûr. Eh, vas-y. On a mis trop de temps là encore, mais c'était, ça va mieux. On sent qu'il y a de l'amélioration. Ah ouais, il y a de l'amélioration. On arrive à faire Mustang. Surtout. Putain, on a un bon de... Mais, ah mais ouais, en je plus, si moi je l'avais direct, ce serait pas la galère. Hein. Parce que. T'inquiète. Bah ouais, il boule. Non, non. Non, mais <rire> du non, mais. Il <rire> a tout grind. Basket, toi. Voilà. Ah ouais. Spawn kill. Ouais, je vois ça. Oh non! Putain, ceux qui arrivent de la cage, oh merci! Oh putain! Il a voulu grailler mon chien! Voilà Mais tu m'as tort! T'as tête chercheuse moi, dès qu'il y a un chien! Oh non! On est bien là! Ouais, on est. Ouais! Je vais oh là là chien volant! Mais c'est lui? <rire> Vas-y, je découpille. Vas-y. Magnifique. Toi, là. <rire> Toi, là. C'est des cutter T'as beau être debout, je te fume. <rire> Allez, j'en mets une <rire> direct. Ah, vous vous tiens, un gens. pack. J'en mets une direct. TP. Attends, quand je te le dis. Ouais, ouais. C'est la bonne game. là Ils mettre du temps. Vas-y, vas-y, vas-y. La faille fail ou je rêve Non ah, elle, euh, elle, elle est bien non, elle cool. est bien Bah bon il y en a encore quelques uns qui n'ont pas, mets, pas pris une... grand chose Putain me gonflez oh les... pas les filles oh, <rire> <rire> oh les attends. <rire> On est bien Ouais ah, je vais ramper vers lui <rire> Toi là Bah ouais tue le t'attends quoi qu'il suce qui, qui <rire> non mais ils vont se retourner vers moi <rire> Bien vu Putain il manque 20 points nade, Là y'a un rampant, y a un rampant middle Je peux mettre une nade oh. Et je mets, je mets, je mets, télépo Vas-y, vas-y NON <rire> T'avais oh 5000 Mais ouais, oh ouais il Ah va ouais, je vais pas les tuer Y'a qui m'a suivi Putain, un zombie qui m'a suivi Ah t'as un mais... chien Y'a ah un autre zombie fais. aussi mais non Oh non, on était bien, le chien, il m'a a un zombie qui m'a suivi dans la boue quoi. Ah ouais. Toi là Attendez, viens, viens, viens. Attends, fais-toi ton temps. Il y a moyen, ouais, il y a moyen. Ça va, ça va, il y a plein de rampants là-haut, Blundy. S'il canne le chien, il peut... Il y a 1000 rampants là-haut là. Tiens. Et en plus, je vais lui passer des points, t'auras les Mustang là, je pense. Ah, peut-être pas en fait. Ah si, pile poil. Nickel. Allez, ah, rampants. Mais non. <rire> non non, tu pas les rampants. Attends, il m'en faut un. Vas-y, fume en Oui, j'en ai un. C'est bon, j'ai ma. Ça arrive, ça arrive. Oh bleu Ah non. Ah. ah vous avez eu le temps au pire. Mais Oh là, mais bleu ass Vas-y, vas-y, je te pousse ah la fouille, je te couvre! Oh la la, <rire> j'ai plus de neige, j'ai plus rien pour faire des points là! T'inquiète, t'inquiète, tu vas faire des. Avec les rampants, t'inquiète! Toi là! Avec les rampants ou avec euh, moi? A la foot. Voilà vas-y viens! Tu vas gratter, je te jure! Tu vas voir! Vos 40 points, ouais! On va l'exploser le bien. score! Vite fait là! Toi là! Ah! Mais regarde, il veut pas me lâcher! Ah, oh mais oh attends, y a un chien, il m'a frappé en même temps! Non, mais. Ouais. Mais bledou, il me fait le tout! Encore! <rire> allez! Vas-y, vas-y, vas-y! Ouais, bah <coughs> ouais! Ouais, ouais, non! 4500! Ouais Vas-y rien je je n'importe comment mais de toute façon on va les battre même n'importe comment Voilà lui attire le, attire le vers toi Voilà et tu le goumes. Voilà Putain mais la game où j'avais toi c'était bien enfin. Ah c'est bon tu vas les avoir Ah c'est horrible quand t'as pas les mustangs là Je <rire> te fais pas retirer parce que si tu te fais retirer. Okay. Lui là, lui on en ouais, mais euh... je le fais oh, romper oui, Bon ouais c'est parti je vais gagner du temps <coughs> Gagner du je temps des pas. kills C'est bon ouais, c'est bon, bon, bon tu les as Vas-y bah viens Oh je suis rouge bon, suis... ah, j'ai mis pas qu'un peu de non hein Moi <rire> si tu meurs c'est la sauce <rire> Tu les as <rire> ouais ouais ta gueule pas On le le remplir au pire lui Il lui est, mais... est résistant un hein. ouais. peut mais... Oh ouais. Oh ouais Lui on peut le saucer au couteau Ah il rouge ah, T'as masto Blend hein Tu peux Non bah, tu Ah oui peux, peux, hein. c'est vrai Ouah wow, non, Rougeur encore Ah merde, attends... Ouah wow, y'a des chiens volants et tout <rire> Vas-y encore. Encore. Vas-y hein, tant que ça les tue, parce qu'après il va falloir mettre 12 balles. Bon par contre faut tirer en haut <rire> Revivers pas moi, c'est pas moi ouais, Je sais pas, je vois y'a des euh, balles. Là, on peut le, on peut le couteau Fais gaffe il y a un rampant avec hein. Fais gaffe lui il y a un géant Ouais mais lui il y a plus de bras, on peut le fumer peut-être voilà. Aïe On a foutu. Ah ça, ça par contre c'est con T'as masto mais... toi Ouais j'ai masto Fais What un pack man. tranquille, fais un pack Fais un pack, Riva évitez d'aller buter tous et vous me réanimez après Au pire moi j'ai les mustangs en... Ah, c'est bon. On les bute tous là Attends, attends, pas tout de suite. Descends toi, descends, Brea. Et lui il va les fumer. C'était pas loin de la down là. T'as pas un Masto Non. Putain, mais il casse tes couilles celui Mais non T'es mort oh. ah, Bah ouais. Collez-vous. Ah bah. Bien joué. C'est bon ouais. ouais. À niveau kill, on ouais. est comment là on a pas été au top, non euh, mais attends 205. Je suis au milieu 300, de la gadoue là, 300, mais attends, y'a un chenil les gars tiré. <rire> On est pas loin des 300. Ah non ouais, à la foot <rire> ah, moi je vais être vite dans une balle. Bien joué. Ah il m'en reste 5. Excuse-moi. Tirez sur mes putains de chiens là je vais hurler Ça y est je suis vide <rire> Oh la farce J'ai encore des balles moi Attends 4, 5 6 7, 7. Oh, On les a battus je crois non Je sais pas moi Franchement Même en jouant avec des pieds on les Même avec des pieds on les bat gros Ouais mais vous vous avez des balles encore il ouais. en reste une. Toi, t'en as combien, Revivers euh, Pas beaucoup, hein. Ah, euh, bah moi... 19. Ah, attends, il m'en reste 2. 2 balles avec deux balles. Attends, là, les rampons, on peut les... on peut les canner là. 19, ça va. Écoute, là, descend. Non, descend pas. J'ai <rire> même pas masto, moi, gros. Mais j'ai même pas Masto. Non, mais ça va, on s'en fout, on va pas faire bid pour revenir en chien. Non, on les a déjà. Faut les vérifier, je vais les regarder après Ouais, 330 là on est 335 même Vas-y tu peux lui, vas-y, vas-y, tire Encore Allez, oh. boum Voilà, boum voilà. Viens m'aider à le canner lui, Blendy Il a plus de bras, ah, il va me caner. Tu peux avoir masto <rire> hein, là, tu peux prendre je ouais. le Tank. Vas-y, va, va, va Ah, il m'a mis rouge Voilà, boum Encore plus de balles, <rire> ça y est c'est fini. <rire> fini. Bon allez on tue le rampant et ciao. On a combien là Non non on les cut Aïe. <rire> On les cut <rire> faut cuter ceux qui ont plus de bois. Attends. 46 euh, plus 3, 149. Aïe. Mais euh, je, je suis bloqué 279. Nous on est en train de faire une guérilla, une bataille, sans merci. <rire> 288 plus... On est à 258 normalement OK, j'en ai à foutre pas. moi, viens, à foutre 205... 3, quoi 358 pardon Oh la la, c'est un ouf Mais il meurt jamais Oh putain On est mon 800 là Putain en euh... plus la partie c'est n'importe quoi Ouais euh, c'est vraiment 2 euh... la partie là Non mais attends <rire> <rire> J'ai mis côté moi aussi Ah j'ai des vols de pistolet par terre, c'est une strat digne du grand alpatch. Ah, à ton avis, est-ce que si je vais par terre, je peux pas capter le pistolet que j'ai au sol Ah, ouais. peut-être. Hein. Bonne idée ça. Ah, mais... <rire> <rire> je vais essayer. Aïe <rire> C'est la fin euh... pour Blondouille Ah ben non, Blundouille ne meurt jamais. Ouais. Sauf là. Euh, d'accord. Non mais ouais je me Allez, suis... Allez, poussez-le Allez <rire> Ils t'ont poussé Je m'étais trompé dans le, dans le <rire> calcul Bon là déjà c'est simple On voit, ça finit par un 9 c'est sûr Ouais mais franchement il y a moyen de faire... Euh... Je sais pas, il y a moyen de faire combien à 3 mais beaucoup hein. Bah oui Il peut s'approcher des 400 Ouais moyen de bah, s'approcher plus. Plus, 400 Bah plus même Bah oui plus En solo ils font 400 mais après voilà, faut, faut un bon début, faut que le blanc il ait les mustangs Parce que quand on l'avait fait, fait à 4 ou même à 2 hein, Quand on l'avait fait à 2, et bah, il a fallu quand même que j'ai les mustangs vite Pour tuer oh oui, vite des packs en bas en fait mmh. Toi là ah. Ah. Wesh, Ilan, toi oh, quoi vas-y c'est bon, vas bon. <rire> J'ai plus le masto c'est vrai C'est un festival ah <rire> oh ouais Ah t'es <rire> roulé dessus j'ai vu sous soumettre Ouais c'est bien ça, bon alors combien Alors 46 plus 34 Tu ça fait 150 ah ouais. 180 349. 280, ouais. 280 289, Non 280 Plus 79 Quoi Ah ouais 359 Attends quoi Ah ouais Tu veux le répéter encore Quoi